modalités de gouvernance pour les ressources les Nicolas, toi, tu es. Uh, uh, tu as, as, as une vie d'ensemble un petit peu à la fois du mouvement, du forum social mondial, des mouvements, mondiale, des mouvements de, qui, uh, qui sont sur la place, on va dire. Comment, comment tu vois, toi, le, le résultat du Forum Social Mondial euh, Pas forcément seulement celui-là, mais dans la perspective. Euh, sur le Forum Social Mondial, je pense qu'il y, y, bon, y, y a plusieurs phases. On est dans une phase aujourd'hui, depuis sans doute 2000, 2013, où le Forum essaye un peu de, se, de retrouver un, un souffle. Euh, il a, ça a été un peu le cas. Euh, de mon point de vue euh, lors des deux éditions euh, en Tunisie, du fait du contexte euh, régional, politique, euh, les printemps arabes. Et euh, j'avais aussi le sentiment que le Forum était vraiment euh, enraciné euh, dans la ville de Tunis à ce, ce moment-là, et avec un intérêt euh, très populaire, euh, qui va bien au-delà des militants qui, euh, qui peuvent euh, y participer. Euh, pour ce qui est de celui-ci, euh, c'est vrai que les choses sont un peu, un peu différentes, est le, on est dans un contexte, dans, le, dans un pays du nord, euh, il y a eu euh, donc des problèmes de visa pour euh, que les, les, les participants euh, du sud puissent euh, rentrer euh, ici. Euh, et du coup je pense que la, la, la, la dimension internationale et notamment euh, euh, cette, euh, ce focus sur les problèmes et les luttes et les mouvements dans le sud a été assez absente ici qui quand même, euh, voilà, était quand même une, une des composantes fortes du forum. Mais euh, au fond, est-ce qu'on peut se dire que euh, si les forums sociaux mondiaux se sont construits dans l'articulation la, justement entre les mouvements sociaux de ces pays-là et l'accession au pouvoir, ou en tout cas la, la, la, la, finalement euh, l'effort de transformation que ce soit de la société ou que ce soit de l'État, euh, ça ne marche pas dans les pays du Nord ou c'est ça l'enjeu quelque part La question c'est, est-ce que ça a marché aussi dans les pays du Sud <rire> une question, ouais. Mais euh, c'est vrai que le, le, le contexte, évidemment, les relations entre société civile, mouvement et pouvoir politique sont évidemment très différentes euh, dans en Europe, euh, dans le Nord et puis dans, les, dans Amérique latine. Euh, et du coup, oui, effectivement, le Forum a pu, dans les années 2000, accompagner euh, les mouvements euh, de la Nouvelle-Gauche Sud-Américaine, euh, contribuer sans doute aussi à leur, à leur victoire, euh, d'une certaine manière. Euh, maintenant, il y a des problèmes qui apparaissent. Euh, on, en a, on en discute avec Pablo Solon, hein, euh, aussi, euh, par rapport à l'expérience bolivienne, où il y a une sorte de, de divorce, enfin, euh, c'est pas... Euh, pas récent d'ailleurs, mais entre euh, les mouvements sociaux qui ont porté euh, Evo Morales en particulier et, euh, et la politique gouvernementale euh, qu'il qui, qui le, qui le conduit quoi. Euh, et, et son rapport au mouvement et au fait qu'il n'a il pas su construire finalement des contre-pouvoirs dès, dès la prise, euh, dès, dès, dès son arrivée au, à la présidence. Bon. Voilà. Mais c'est difficile de tirer, bien sûr, de dire des généralistes, enfin de, de, de tirer des. Il y a des choses euh, définitives de ces, de ces, de ces histoires. Euh, ce qui est sûr, hein, en tout cas, c'est que le forum, pour se réinventer, doit s'ouvrir aux nouveaux mouvements. Euh, alors, ceux qu'on connaît euh, le mieux, hein, qui viennent bon, d'Europe, de, euh, des mouvements qui sont beaucoup plus horizontaux, euh, qui utilisent beaucoup plus les, les outils euh, numériques, euh, euh, non seulement pour communiquer, mais aussi pour euh, organiser leur gouvernance. Euh, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le mouvement des, des communs, on, en, on y reviendra sans doute, mais euh, donc c'est... Et puis Occupy Wall Street, euh, Les Indignados, euh, euh, Nuit Debout euh, en France, euh, on, on, on, enfin ces mouvements ne sont pas dans le forum. Il euh, y a des tentatives et la, le common space en, en est une, euh, mais euh, euh, le forum en tout cas dans sa... Euh, dans son identité euh, historique, qui est toujours portée par les membres du Conseil international, euh, n'est pas, euh, voilà, pas en alliance, n'est pas en, en, en synergie avec ces mouvements euh, euh, voilà, qui ont surgi depuis le, le printemps arabe euh, et qui ont surgi aussi en Europe, quoi, depuis les années 2010. Avec le Common Space, on a essayé de pas tant de faire venir ces mouvements-là, Quoique plutôt du côté du municipalisme avec les gens de Barcelone ou des, des, des gens qui portent des expériences comme à Bologne, etc., que d'essayer de, de faire un espace où on, on capte à la fois la mémoire et l'histoire de, des mouvements historiques de, de, du Forum Social Mondial pour essayer de voir aussi comment on peut tirer des leçons de, de, de, de ces questions-là. Que, quelle est ton, ta vision à toi là-dessus est-ce que tu peux juste... Euh, Re, reformuler ma question. La, la question. Ouais. Que, ma, ma question. Ma question c'est euh, comment -ce que qu'est-ce euh, qu que toi tu penses qui doit être aspirant pour les nouveaux mouvements aujourd'hui de, de l'histoire ouais. du, du, du mouvement social ouais. Parce que je pense qu'au fond la question du rapport aux politiques du rapport à la prise de pouvoir ou pas euh, reste une question qui n'est pas encore euh, traitée par les mouvements par exemple les communs ou le... le oui, oui c'est juste c'est une question difficile alors bon si, si on qu'est ce que c'est quoi les mouvements sociaux euh, is, enfin version forum social bon il y a les syndicats, il y a des mouvements euh, euh, des, des syndicats très euh, très populaires, très euh, bas, basistes, hein, avec la, la CUT au Brésil et. Il euh, y a des ONG internationales et des, elles sont toujours là. Des chrétiens, voilà. progressistes, etc. Caritas, euh, CITSE, enfin toutes ces organisations euh, de solidarité internationale. Euh, bon, euh, alors elles ont des, des expériences différentes effectivement avec le pouvoir. Euh, moi je crois que. Parce que en tout cas le sujet qui a été posé par le Common Space, qui n'a pas à mon avis. Euh, Enfin, à ma connaissance, était, était posée dans l'espace du forum, en tout cas cette année, c'est la, re la relation à, au pouvoir municipal. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, on a eu une, une session avec euh, Barcelone euh, et avec les Italiens qui construisent des chars des communs, et ça, cette dimension-là d'alliance, euh, moins, moins idéologique, euh, d'interpellation euh, du pouvoir local sur les capacités euh, techniques et... Euh, et, euh, et les processus citoyens de, de participation, euh, ça c'est quelque chose effectivement que, voilà, que les communs amènent dans l'espace du forum, alors que l'espace du forum, peut-être, enfin comme ça, de mon point de vue, était plus sur la relation à l'État. Euh, L'État comme puissance publique euh, qui est euh, voilà, en capacité de, voilà, de réguler, euh, de faire des politiques sociales euh, de grande envergure. Donc, euh, voilà, là, avec les communs, on est plus dans un retour au territoire, au local, euh, avec toutes les, voilà, tout, tout les, tous les exemples qu'on a sous les yeux aujourd'hui, en Espagne ou en Italie, euh, et peut-être demain en France. Et... Pour toi, si on, si on renverse un peu la question, c'est au fond, euh, quels, sont les, quels sont les défis pour les, pour les commoners aujourd'hui, au-delà du Forum Social Mondial Il mais... euh, bah, y en a beaucoup. <rire> Il y en a beaucoup. Euh, moi je pense qu'un des défis, et le, sans doute le premier, c'est que de, de, de, de faire en sorte que les, les communs, le terme, la notion de commun, ne soit pas coopté, comme on dit, euh, ne soit pas euh, transformé euh, par le système euh, euh, quel qu'il soit, hein, capitaliste, euh, enfin bon, euh, par le pouvoir, par le système dominant actuel, parce que c'est ce qui s'est passé. Euh, avec le développement durable qui était aussi une sorte de, comme ça, de, de drapeau euh, dans les années 90 qui a, euh, sur lesquels les gens ont beaucoup travaillé et qui est devenu aujourd'hui euh, une coquille vide à force de, de, de, de produire n'importe quoi euh, au nom justement du développement durable. Euh, donc les communs, je pense qu'il y, y a vraiment une nécessité de garder une cohérence, de garder une sorte de, de pureté euh, politique euh, dans cette notion. Euh, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'économie collaborative. C'est un débat très important de faire bien la distinction entre l'ubérisation de l'économie qui se revendique collaborative, etc., du partage, de l'échange, et puis une économie collaborative des communs euh, qui est totalement différente, quoi, qui n'utilise pas... Euh, voilà, et là il y a des critères précis qui sont travaillés par les commoners euh, mais qu'il faut vraiment euh, renforcer utiliser pour, pour être capable de faire cette, cette distinction-là. Donc pour moi, c'est vraiment le, la priorité. Bon, après, il y a, euh, a, a d'autres enjeux, évidemment, la relation avec le politique, donc voir ce que vont donner les expériences municipales euh, en Espagne, ce que donnent les expériences des, des chars des communs en Italie, euh, d'éviter là aussi une récupération euh, par le... le Enfin traditionnel, quoi, c'est-à-dire on, on donne un espace aux citoyens mais c'est quand même au final le pouvoir politique, les élus qui décident. Donc voilà, jusqu'où on va pouvoir aller dans la co-construction des politiques publiques. Et puis pour moi le troisième enjeu c'est la capacité pour les, avec les communs de, de produire du droit, pas forcément d'ailleurs du droit validé par, par la loi. Euh, par, donc parce que ça nécessite là aussi un, du lobby, euh, et on sait combien c'est difficile, mais, par, mais du droit qui est, qui, fait, euh, euh, qui est normatif dans les communautés euh, des communs, comme euh, ça a été le cas avec les Creative Commons. Euh, et euh, quelle, est la quelle est la prochaine étape, la prochaine couche de droit, produit par les praticiens, par, les, les pair, par le père à pair par les commoners. ça c'est vraiment très important et je crois qu'aujourd'hui avec les moyens euh, informatiques, les, les logiciels euh, libres bien sûr qui sont utilisés, on peut arriver à produire euh, beaucoup de choses et finalement, c'est peut-être ma conclusion, mais finalement à construire du nouveau euh, sans forcément chercher à, à changer euh, l'existant, enfin le, à changer le système, mais, de changer l'intérieur. Voilà, exactement, en créant des espaces d'auto-organisation, mais avec cette rigueur qui, est, qui, qui, qui fait partie de, de l'histoire des communs, puisque euh, ce qu'a identifié Ostrom avant tout, ce sont des règles, et des règles qui, sans, sans, sans leur existence, euh, effectivement, euh, conduisent à la tragédie des communs. Euh, et, si, et ces règles-là, euh, il faut qu'elles soient formalisées, il faut qu'elles soient euh, normatives, euh, normé euh, par les, les commoners et accepté donc à un niveau euh, trans, euh, enfin mondial, enfin transnational quoi. Donc, ça c'est l'enjeu. Euh, ouais. voilà. Qu'elle devienne aussi finalement l'objet euh, enfin, le, le, le fondement d'une culture qui euh, fait qu'on vit aussi comme commoner à partir de ces valeurs-là. Exactement. Thank <laughs> you.